Dans cette vidéo, je t'expliquerai pourquoi tu ne seras jamais riche sans cette aptitude, sans cette compétence que je vais te présenter dans cette vidéo. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu souhaites comment développer une certaine abondance financière, mais surtout une certaine sécurité financière, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne YouTube. On est plus de 70 000 aujourd'hui et on a pour objectif... Et dépasser les 100 000 abonnés. Donc si tu veux nous aider, si tu veux participer à ce mouvement, je t'invite à t'abonner dès à présent et surtout à activer la cloche pour être notifié de toutes nos nouvelles vidéos. Donc dans cette vidéo, je me retrouve chez moi, donc loin du centre-ville de Moura, donc pour te tourner des vidéos par rapport justement à l'investissement, le mindset, les finances personnelles et l'entrepreneuriat de manière générale. Et dans cette vidéo, je vais tout simplement t'expliquer pourquoi est-ce que tu ne seras jamais riche. Pourquoi est-ce que tu ne développeras jamais une certaine sécurité financière, une certaine liberté ou abondance financière, appelle ça comme tu veux, je vois que tu, mais je crois que tu sais de quoi je parle. Pourquoi est-ce que tu n'auras jamais ça si tu ne développes pas cette compétence-là, ok? Partons d'un constat, c'est aujourd'hui, je remercie les personnes qui m'ont accompagné parce qu'ils m'ont donné une certaine vision de l'argent, une vision de comment gérer mes choses, comment gérer mes entreprises, comment gérer mes finances, comment gérer ma vie de manière générale qui va à l'encontre de ce que la plupart des personnes font qui est complètement opposé à ce qu'on nous a appris depuis le bas âge clairement partons du schéma classique tu viens au monde voilà, tu suis une enfance, une scolarité normale on va dire, tu n'as pas de problème dans ta vie voilà, tu suis une scolarité normale lors de ton parcours scolaire on va toujours te noter voilà, tu, vas suivre, tu vas suivre des matières etc on va te noter, on va te dire ok tu as A, B, C, D, tu as la, tel moyen déjà le mot moyen ça te conditionne déjà à être moyen comme son nom l'indique. Ça te conditionne même pas à l'excellence. On te dit que tu as une moyenne de 12 sur 20. Et quand tu as une moyenne de 12 sur 20, on va te dire ben, tu es bon en maths, tu as 18 sur 20 en maths, tu es nul en anglais, tu as 8 sur 20 en anglais. Laisse les maths, concentre-toi sur l'anglais. Qu'est-ce qui va se passer C'est que les maths, tu vas passer à 14 et peut-être l'anglais, le le, tu vas passer à 12 pour avoir une moyenne de 13, par exemple. Donc, ça fait de toi quelqu'un de moyen comme son nom l'indique. Pourtant, si on voit les choses différemment, c'est que, et moi c'est pour ça que j'adore le système anglo-saxon parce que dans le système anglo-saxon et dans certains modes d'enseignement, on va se focaliser sur ce que tu aimes et ce dans quoi tu es bon finalement. On va te poser la question, qu'est-ce que tu aimes, quels sont tes objectifs, quels sont tes rêves et c'est un peu ce même type de question que je pose à mes clients qu'on accompagne, c'est que je leur demande quels sont tes objectifs en fait, quel est ton objectif Qu'est-ce que tu aimes réellement Comme ça, on va se focus sur ça à 200%. On va laisser les autres compétences, les autres choses, les autres projets. Qu'est-ce que toi, tu veux réellement faire Une fois que tu sais ça, ben, ça devient beaucoup plus simple. en fait. Et moi, je pense que c'est quelque chose qu'on aurait dû développer dès le âge, c'est-à-dire de voir ce qu'on aime. Moi, par exemple, avant, par exemple, j'ai testé le marketing. Pourquoi Parce qu'on m'a... C'est complètement stupide. Hein, c'est parce qu'on me disait que le marketing et la communication, c'était fait pour les filles. Moi, je me disais, voilà... Euh, moi, je voulais travailler en banque, donc je me focalisais sur la finance, la comptabilité. Pourtant, j'étais nul dans ces matières-là. Donc moi, c'était la banque finance, la comptabilité, l'analyse financière, le droit des affaires, etc. Tout ça parce qu'on m'a dit que ben, ça, c'est fait pour les bonhommes. Et ça, c'est fait pour les personnes qui vont avoir de gros postes et gagner beaucoup d'argent. pire erreur à faire, c'est de penser ça en fait. Alors que la base de tout, c'est la communication, la base de tout, c'est la vente. La base de tout, c'est le marketing. Tu ne sais pas te vendre, tu n'as rien. Tu ne sais pas marketer ton produit, tu n'as rien. Même toi en tant que personne, quand tu veux aller chercher un emploi, si tu ne sais, si tu sais pas communiquer, te vendre, te positionner, comprendre un peu la psychologie humaine, t'es mort dans le film. Donc clairement, c'est des choses qu'on doit également apprendre dès le bas-âge. Donc, tu vas évoluer, donc tu vas tomber dans le piège en fait, du système, si je peux dire. Tu vas évoluer dans un emploi que tu n'aimes pas, ou que tu aimes, même si tu aimes, tant mieux. Et on va te dire, ben voilà, travaille, mets de l'argent de côté et surtout, ne prends pas le risque. C'est ce qu'on va te dire. Prends pas de risque. Surtout, n'investis pas. L Investissement c'est dangereux. Tu peux perdre ton argent, etc., etc., etc. Et c'est à quel moment que tu t'enrichis réellement en fait. Et je parle de ça même pour les entrepreneurs. Si tu es entrepreneur aujourd'hui, great, félicitations. Tu as quitté la ratresse, mais tu es toujours dans cette prison-là, que j'appelle la prison de l'entrepreneur. Parce que oui, tu sais faire de l'argent. Tout, tout comme le salarié sait faire de l'argent. Parce que de par tes diplômes, tes aptitudes, tes skills, tout ce que tu veux, tu, tu as une valeur sur le marché, en fait. Le salarié, sa valeur sur le marché, c'est quoi C'est son salaire. L'entrepreneur, sa valeur sur le marché, c'est quoi C'est son chiffre d'affaires. Donc, c'est des métriques qu'on a pour dire que, ok, lui, il gagne tant, lui, il a tel, de revenu, a tel pourcent de revenus, enfin, il a telle dizaine de milliers de dollars de revenus par mois. Dati, À quel moment tu t'enrichis, en fait Et moi, je te pose la question, comment s'enrichir Et moi, je peux te dire que l'enrichissement, ça ne veut pas dire gagner de l'argent. Et ça va à l'encontre de ce que la plupart des personnes pensent. C'est pas parce que tu gagnes de l'argent que tu es riche. Je répète, ce n'est pas parce que tu gagnes de l'argent que tu t'enrichis. Et tu vas me dire, comment est-ce qu'on s'enrichit? Le sujet de la vidéo. Et moi, j'ai mis du temps avant de le comprendre. C'est à dire, c'est que moi, lorsque j'étais avec mes précédents coachs, on me disait, ouais, il faut devenir millionnaire, il faut faire un million. On a fait le million, on l'a fait. Mais quand tu as un million sur ton compte, il n'y a rien qui se passe. en fait Il Y a rien qui se passe parce que ce million là a deux issues. Je vais commencer par la mauvaise issue. C'est à dire, c'est que ton million, tu peux le dépenser 10 000 fois plus vite que tu l'as gagné en fait Tu vas jouer au loto, tu vas faire une connerie enfin, Même des fois quand tu as des gros montants Ça peut te tourner la tête, tu commences à faire n'importe quoi Moi j'ai vu des gars Dépenser 1 million en 3 semaines 1 Imagine 1 million en 3 semaines ça, Des fois ça te demande Toute une vie, voire des vies à gagner Mais c'est pour te dire que L'argent tu peux le dépenser Extrêmement rapidement Et ça va vite, hein. ça va vite. La deuxième issue de ce million là C'est du coup ce dont je vais te parler dans cette vidéo, on y arrive, c'est l'investissement. Tu t'enrichis lorsque tu investis ton argent. Et il y a une différence entre gagner de l'argent et s'enrichir. C'est comme on dit en anglais, tu vois, tu as une différence entre euh, euh, il y a une différence entre être rich et il y a une différence entre être wealthy. Wealthy, c'est quand tu vaux quelque chose en fait. Parce que ton million que tu as sur ton compte bancaire ne vaut rien tant qu'il n'est pas investi. Et je peux même te dire que ton million, il perd de l'argent au moment où je suis en train de te parler il y a l'inflation donc ton argent il fond comme neige donc la meilleure façon pour toi de t'enrichir c'est tout simplement investir ton argent dans de l'immobilier, dans la bourse dans les crypto-monnaies, dans des entreprises etc. en tout cas de faire travailler ton argent pour qu'il te rapporte un peu plus d'argent tout simplement et de faire en sorte que même cet argent là croire en termes de capital aujourd'hui tu peux acheter un bien immobilier à 300 000 dollars, demain il vaut euh, enfin pas demain mais au bout de quelques années il va valoir peut-être 350 000 tu viens de faire 50 000 de profit en seulement quelques années sans lever le petit doigt. Tu peux investir dans la bourse, dans les actions américaines où le rendement moyen annuel, on va dire, pour être conservateur, va être de 6%. Bah, si tu as 100 000 et que tu investis en bourse, l'année d'après, tu as 106 000 donc tu as 6 000 de profit sans avoir rien fait. Et ce n'est que là que tu commences réellement à te bâtir une richesse. Comment expliquer ça de cette manière que tu ne t'enrichis que lorsque tu investis ton argent et que L'argent que tu gagnes, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de riche. C'est vrai parce que, effectivement, ton argent que tu gagnes, l'argent que tu as mis 10 ans à épargner ou 10 ans à gagner, en un claquement de doigts, il peut disparaître. En un claquement de doigts, ça peut disparaître. Et ça remet en question tout ce que tu as fait en amont. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on a accompagné des milliers, je dis bien des milliers de personnes en ligne à pouvoir se développer un patrimoine immobilier. Et pour moi, l'immobilier, pourquoi j'adore l'immobilier contrairement à ce que la plupart des personnes nous laissent croire et, euh, de toute façon comme j'aime dire le temps donne raison c'est à dire c'est que on parle d'immobilier depuis euh, là bizarrement on parle d'immobilier sur Youtube, on va dire que oui c'est une arnaque, etc alors que toi, tu vis dans l'immobilier aujourd'hui, aujourd'hui l'immobilier dans lequel tu vis c'est quelqu'un qui est en train de s'enrichir à ta place tu es en train de payer le capital de quelqu'un tu es en train de rembourser le capital de quelqu'un donc la plupart des personnes sont locataires sur cette terre les loyers que tu es en train de payer servent à l'enrichissement d'une autre personne en fait, donc à un moment donné il faut, comment dire, prendre conscience de la merde dans laquelle on est et prendre d'autres décisions, tout simplement, pourquoi ne pas inverser les rôles, toi-même devenir créateur de richesse, c'est-à-dire bah, posséder des biens immobiliers que tu vas mettre à disposition d'autres personnes, moi je pourrais être ton locataire, pourquoi pas, et si ça a fonctionné depuis ta tendre enfance, où tu as toujours payé tes loyers, ou même tes parents payent tes loyers, les loyers des grands parents etc c'est qu'à un moment donné les gens ils sont pas fous donc il faut peut être changer le mindset changer le positionnement changer certaines croyances limitantes, changer certaines habitudes que malheureusement on ne nous a jamais enseigné en tout cas ou inculqué à l'école pour pouvoir ben, faire autre chose en fait et malheureusement c'est des choses qu'on n'apprend pas si on les avait appris apprises à l'école tout le monde serait au courant. et c'est pas le cas parce que tu es en train de regarder cette vidéo donc ce que je t'invite à faire c'est de tout simplement nous rejoindre tous les mois, je dis bien tous les mois, on organise un atelier de plusieurs jours où on partage nos stratégies qui nous ont permis d'investir en immobilier. Tu verras des études de cas, tu verras des cas réels. Moi, je vais te partager que moi, j'ai pu investir à hauteur de plusieurs millions en seulement quelques années en immobilier. Et tu feras le choix, tu verras que l'approche que tu peux avoir peut être différente de ce que la masse fait en fait. À la fin, tu prendras une décision. Est-ce que tu travailles avec nous ou pas En toute transparence, on te fera une offre à la fin de cet atelier qui est totalement offert. Mais à la fin de cet atelier, on va te faire une offre pour qu'on puisse t'accompagner à tout simplement, non pas gagner de l'argent, mais réellement t'enrichir. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. N'hésite pas à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao